No, I'm Batman. I'm Batman from Gotham. I'm Batman from Paris. Champagne. J'en ai le rang. Kevin René Adam Youpi J'ai eu un nouveau casque « Mesdames et messieurs, la SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du train numéro 64 1874, 74 23 b 14 856 247 36 04 04 04 04, -04 hw 21 2574 04 04 04 07 684 523 832 Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des trains. Prenez oh non, part pas 32. À la part des portes et ne de ne pas manger de gâteau. Merde. Quand assis sur un cheval. Hey, vous en avez marre d'être moche Alors achetez Pomex, la toute première pommade au ciment. 14 applications quotidiennes pour un visage moins visible, avec une épaisseur pouvant atteindre 30 mètres de circonférence. Nos artisans sont à votre service jour et nuit, comme de jour, pour vous façonner le visage dont vous avez envie. Vos célébrités préférées sont passées par Pomex, la Vénus de Milo, le Penseur de Rodin, la Chose ou encore Julien le Perse. de visage Attention, Pomex ne garantit pas la respiration, disponible en plusieurs coloris, lire attentivement la Bible. Le mot « vient du latin « manta » qui signifie « mente » en latin. De toutes les espèces de menthe du genre Manta, celles qui ont connu le développement économique le plus rapide sont la menthe du Japon, la menthe en épis et la menthe écossaise. On peut aussi noter l'existence de la menthe religieuse, de la menthe religieuse religieuse et de la menthe religieuse religieuse sur une religieuse à la menthe. En plus de la menthe, existe aussi la l'amiante. L'amande et l'amande, la, la mandale, la sandale, la sambal, la samba ou sans le haut, l'eau et la, si, do, ré, et, mi, et rémi. Rémi est à différencier de la banane car ils ne sont pas de la même couleur. Généralement, la banane est dégustée avant la digestion, permettant au corps de digérer une fois l'ingestion terminée. On parle alors de tandem. Merci la culture La culture c'est bien, avec ou sans mains. Jack était un homme sans histoire. Bercé depuis sa plus grande enfance par les comics et autres films de super-héros, il développe très vite un esprit créatif. C'est un homme au regard tendre, qui comporte tout de même une grande force brute, mais aussi ses doutes et ses faiblesses. Il ne se doute pas à ce moment de son histoire que son destin sera des plus grandioses, et qu'il le guidera jusqu'au Tesseract. Franchement, t'es lourd.